Donc, si vous voulez, je renverse la charge de la preuve. Je donne la, la, le pouvoir à, à la femme et j'oblige l'autre à démontrer que c'est lui qui a raison. Oui, c'est bon, il a gagné. C'est totalement plié, c'est totalement abject. Il vient d'instaurer un nouveau code civil. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien, et particulièrement quand il s'agit de présidentiel 2022, de candidats et, et, et, et, et de femmes. Oui, vous savez que... J'avais été mandaté par un petit parti qui ne se présentera pas en 2022, faute de, faute de signature. J'avais été mandaté de, de formater ou d'insuffler une petite dynamique féminine à l'époque inexistante en 2017. Et donc je suis particulièrement sensible à la forme que mettent nos peut-être futurs élus dès lors qu'ils s'adressent à la cause des femmes. Donc moi, j'ai envie de me régaler aujourd'hui avec Mélenchon face aux Françaises, le replay sur LCI. Un tout petit peu de patience avant de commencer. Un petit instant de publicité et on y va. Si tu ne t'es pas jeté sur les 50 et quelques places disponibles à ma conférence du 19 février dernier, bonne nouvelle, on l'a enregistré. Alors, bonne nouvelle, bon, attention. Hein. Je rappelle quand même que le litre d'essence est à plus de 2 euros, donc ça fait graine des pleins assez cher, il va falloir les payer. Alors évidemment, rien ne sera gratuit. Néanmoins, je vais l'offrir pour tout abonnement VIP au mois de mars, simple intégral ou premium, la petite conférence Garder un homme du 19 février dernier offerte, un montage court pour les VIP simple et le montage intégral de la conférence pour les VIP intégrale et premium. C'est jusqu'au 31 mars minuit. Lien, description et tutti quanti à l'écran ainsi qu'en description de vidéo. Nous allons recevoir Jean-Luc Mélenchon qui va prendre... Regardez son air pincé et mal à l'aise. Quand il passe de l'obscurité à la clarté, évidemment, comme tout homme de scène, son visage s'illumine. Je ne fais pas plus... À Jean-Luc Mélenchon, un procès en insincérité que je le ferai à un autre, mais simplement les sourires sincères se, ne se font pas comme ça sans raison en, en, en un instant. Et ils ne se défont d'ailleurs pas en un instant, c'est à cela qu'on voit qu'un sourire est insincère. C'est quand il tombe immédiatement, c'est ce que j'avais reproché à une animatrice radio, une vie peau qui s'appelait Julie, et qui quand elle, quand elle animait avec Canteloup le matin, s'arrêtait de rire dans, dans l'instant, qui prouvait qu'elle ne riait pas, parce que quand on rit vraiment, on ne peut pas s'arrêter. Ce sourire est trop, trop binaire, là. je, je, je n'y crois pas Jean-Luc, ça commence mal Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon euh, qui va prendre euh, la place, ouais, donc Jean-Luc Mélenchon, euh, le candidat euh, de euh, l'Union Populaire, la France Insoumise notamment. Vous savez depuis ma paire de vidéos assassines, que je ne suis pas un, un asseliniste. Par contre, je trouve absolument éhonté et incroyable que Mélenchon ait pu s'en sortir en copiant outrageusement le nom d'un parti. C'est-à-dire que l'Union populaire républicaine est un parti qui doit avoir une dizaine d'années d'existence, si, si je ne, si ne m'abuse, un peu plus maintenant, parce qu'il en avait dix, je crois, en 2017, donc il doit en avoir 15. Et c'est absolument incroyable qu'un parti concurrent reprenne deux tiers, hein, enfin le premier nom et le premier adjectif. Je ne pensais pas que c'était simplement autorisé, et je suis euh, surpris que qu'Asselineau ne l'ait pas poursuivi pour, pour, pour, pour le fait, ou peut-être qu'il ait été débouté, j'en sais rien, je trouve ça assez incroyable en fait. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Jean-Luc Si, euh, Alors on a, on a prévu de parler de votre programme, vous allez répondre à nos lectrices qui sont là, qui vont enlever leurs fiches. Bonsoir. <rire> euh, mais on, on pose aussi une question sur l'Ukraine, bien sûr, sur l'actualité. Et si vous pensez aux femmes ukrainiennes et russes ce soir dans la guerre, est-ce que vous pouvez toujours plaider pour la neutralité Et est-ce que, selon vous, elles sont victimes de l'OTAN et des états unis <rire> euh, J'ai pas bien compris. Euh, moi, je plaide pas pour la neutralité, je plaide pour la neutralité de l'Ukraine. Pas moi, le président de l'Ukraine. Euh, le président dire, russe, surtout. Alors, surtout, pourquoi Surtout, parce que l'autre aussi... Vous êtes, vous êtes au courant, monsieur, euh, le pré... Si on voit que le malaise est certain en plateau, pour moi, il y a un pré-malaise. Il y a un malaise qui, qui vient avant même la question tendancieuse et orientée de, de Routel-Krieff, pléonasme. Le premier malaise, c'est que les candidats sont désormais sommés Macron l'avait fait de manière préventive et volontaire en allant faire acte de présence et acte de quasiment de soumission, d'obéissance à un congrès féministe là où il avait plaidé "I am féministe" avec un anglais déplorable. maintenant ils sont sommés par l'institution médiatique de venir plaider leur cause devant une juridiction. Mais une juridiction composée manifestement, si j'ai bien compris, encore une fois, une vidéoscopie décontextualisée, je n'ai pas enquêté ni sur l'émission, ni je ne l'ai vu avant. Donc j'ai l'impression que si le public est relativement mixte, les interrogeuses euh, ne le sont pas. Et donc, pour les chantres du progrès, c'est un immense retour en arrière. C'est l'ancien monde, c'est le monde traditionnel, le monde devant lequel les prévenus venaient plaider devant une juridiction qui n'était pas universelle, mais qui était propre à leur alliance, à leur engeance. Hein selon qu'on était du Sud ou du Nord, selon qu'on était un homme libre ou un esclave, selon qu'on était un homme ou une femme, selon qu'on selon qu était un patricien ou un citoyen, alors on avait des juridictions différentes qui étudiaient votre cas. Et le monde donc à vocation universelle est celui justement où ton, ton état civil ton curriculum vitae non, ne devrait pas avoir d'influence sur la juridiction. C'est-à-dire que normalement, c'est une justice égale pour... J'ai bien dit normalement, égale pour tous. Et là, les chantres du progrès, de l'inclusivité et du métissage, avec une, euh, une invitation Benetton dans le losange, là, hein, on voit une africaine, une asiatique et une blanche, c'est quasiment comme une publicité des années 80 pour Benetton, alors que le public est tout blanc. Donc, dans une émission qui se veut le chantre, disais-je, du progressiste du féminisme, on réinstaure un principe contraire à l'universalité, donc contraire à la modernité, qui est un retour à un néo-monde de, de juridiction de classe ou de caste. Les enfin, femmes en Ukraine, je sais ce qui va se passer, elles vont être aux avant-postes de la lutte, c'est absolument certain, comme dans toutes les luttes de, de cette nature dans le monde. Et d'ailleurs, ça vaudrait la peine. Ah, alors tiens, moi j'aimerais bien pour le coup, puisqu'il paraît que monsieur est féru d'histoire, J'aimerais bien des sources chiffrées de combien de femmes sont aux avant-postes des conflits armés militaires terriens, hein, ou même maritimes, ou même aériens. Moi, des archives que je vois, que ce soit anciennes ou récentes, ou même extrêmement contemporaines, j'ai l'impression que les femmes sont minoritaires en front de guerre et sont minoritaires dans les déplacements de population. Hein. Ce sont des hommes qui arrivent, en général entre 15 et 30 ans, Hein, ultra majoritairement, c'est une prophétie dont celui qui la professe euh, peut-être voudrait qu'elle se réalise. Moi, je ne sais pas, J'ai pas l'impression que le rôle des femmes soit au, au poste de la guerre. Par contre, je dis qu'en toute logique, à quémander l'égalité toute l'année, à un moment, il faut également s'ériger en modèle de soi-même. C'est-à-dire, bah, pendant la guerre, bizarrement, c'est les hommes au front, les femmes qui s'occupent des blessés et des enfants, et les IEL transgenres, on les voit plus, hein, ils ne sont nulle part. Là, fais-moi voir ta gueule de guerrier Ah non Non, non. Bon, ben je dis que c'est dommage de revenir en conflit armé à une partition patriarcale du monde. Là, en l'occurrence, Jean-Luc se fait petit choriste des mots creux, c'est-à-dire que c'est quoi être aux avant-postes Est-ce est qu'on peut lister dans les trois derniers conflits mondiaux les, les victimes masculines et féminines je charge, je charge mon équipe de montage, chapotée par Hugo, à qui on passe le bonjour, de faire le petit travail de recherche, de vérifier le quota de, de, de femmes de victimes directes d'un conflit armé, je dis pas victimes de indirectes de frappes soi-disant chirurgicales aériennes à l'américaine. La, hein. euh, je parle de femmes qui sont montées au, au front euh, fusil d'assaut en bandoulière. J'aimerais voir. Hein. Une étude un peu approfondie sur la place des femmes dans les révolutions. C'est venu assez tard dans ma vie, mais j'ai découvert avec une certaine surprise que à chaque fois, elles sont euh, l'aile marchande. C'est le Et cas de la Révolution française. Qu'est-ce que c'est l'aile marchande Et les femmes russes. Je connais les marchands du temple, je connais l'aile gauche, je connais l'aile droite, euh, l'aile marchande. Alors s'il y a une référence historique qui m'échappe, eh bien euh, c'est en toute humilité que je, je l'admets. Et j'ai l'impression que c'est une expression valise hein, euh, dans laquelle vous mettez ce que vous voulez, l'aile marchande. Les femmes russes dans ce conflit ah ben elles vont aussi entrer dans la lutte, parce que vous allez voir comment ça va se passer. D'ores et déjà pour la première fois, c'est énorme. Il y a une résistance en Russie contre la guerre et euh, elle est assez... Elles vont entrer dans la lutte, à mon avis, en même temps que Raphaël Glucksmann et BHL. Je rappelle que le Premier ministre ukrainien a sollicité l'apport de 109 et, et de Cherfresh euh, pour faire front. Je rappelle que Glucksmann et Enthoven, je crois, ont répondu conjointement qu'ils étaient plus doués avec la plume qu'avec l'épée et donc ils étaient quand même mieux au show sur Twitter <rire> qu'au front. Et alors en parlant de femmes, avec une, euh, une veste comme ça euh, lit de vin en, en velours euh, et les cheveux en avant, euh, elle est tout à fait accorte. Je ne sais pas si Mélenchon l'a choisie ou pas, je n'ai pas vu le reste de l'émission encore. Je m'en réserve le droit pour en faire éventuellement d'autres vidéoscopies. Mais euh, elle a du chien, elle est élégante. Euh, bon, elle n'a pas forcément le regard le plus vif qui soit. Hein. Elle n'a pas un regard illuminé à la Renoir, mais en même temps, bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Euh, Peut-être un petit peu trop le cheveu sur le devant, mais euh, une posture qui manque pas de noblesse. Remarquable, parce que les gens ont pris des risques. Par exemple, dans la plus vieille université russe, euh, il y a quelque chose comme 7000 enseignants, techniciens et doctorants qui ont pris position contre la guerre. Il est, il est roué parce qu'on lui demande de s'exprimer sur la place des femmes dans la guerre, et il nous cite l'arrière-boutique, c'est-à-dire une manifestation apparemment dans une université. Alors je veux bien qu'en Russie, manifester soit peut-être un petit peu plus couillu et risqué qu'en que, qu France, quoique depuis Macron, on a vu qu'on pouvait y perdre des yeux, des mains et d'autres parties de son corps. En fait, il est comme sa veste, il est enveloppant. C'est-à-dire qu'il vous chantourne la réponse... Il joue de, ses, de son déficit d'audition. C'est un monsieur de, bon, de son âge, qui donc, comme beaucoup de messieurs de son âge, perd l'audition. Et comme il est malin, il sait en jouer. C'est-à-dire qu'il sait parfois feindre de ne pas avoir entendu pour gagner du temps. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. Bon. Et il est, il, est, il, est plutôt, il est plutôt bon, il est plutôt enjôleur. Euh... Je le trouve bon à l'exercice, voilà. De même, la deuxième centrale syndicale ouvrière du pays. Voilà, donc, comme c'est un mouvement dans la société, vous savez comme moi comment ça se passe, euh, les, les, les, les femmes admettent assez peu, un, euh, elles-mêmes de mourir au combat pour une cause qui leur paraît injuste. Ah ben, je ne savais pas que les hommes, eux, acceptaient gaiement d'aller mourir au combat pour une cause qui leur semblait injuste. Ça me semble être du domaine de l'argutie pour ne pas dire de la malhonnêteté, mais il le fait avec un ton non seulement enjôleur, mais en plus il est assez bon à la fausse contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction réelle, mais, et c'est l'art du bretteur que de s'inventer une fausse contradiction qui en réalité n'en est pas une. Non, est, tout, ça, tout ça est bien fait et je crains, je crains fort pour notre camp, que, encore une fois, le vote des femmes ne décide de l'issue comme ça s'est passé avec Trump. Moi j'ai su que Trump allait perdre, euh, dans le même exercice, quand il a organisé un congrès de femmes et qu'il a mis une cravate rose et qu'il leur a mis des affiches roses, etc. Et qu'il est arrivé en, en pérorant euh, avec une espèce d'antinomie entre son langage corporel qui était habituel et son ton qui était un peu minaudant, hein, Il y avait quelque chose d'assez malaisant lors de cette prestation. Donc il a péroré du buste et minaudé de la voix en leur disant... « Je serai le seul à assurer votre sécurité, votez pour moi, s'il vous plaît, euh, ne faites pas perdre de temps, euh, c'est pas assez important. I » Et j'ai su là que le vote féminin l'emporterait dans la tombe, hein. enfin en tout cas euh, l'éjecterait du, du, du pouvoir, si tant est évidemment que l'on croit que l'élection n'a pas été truquée. Euh... 80% des cas de violence et de, de meurtres. – Ah là, donc j'imagine que là nous sommes passés donc au deuxième sujet de l'interview qui est le fameux el famoso féminicide. – Hommes sur les femmes, bon, euh, dans ces conditions, autrefois on n'en avait même pas conscience, on classait ça, on appelait ça crime passionnel, tu parles d'un crime passionnel ?– que, que vous... Non, alors là c'est une, encore une fois c'est une hérésie, les crimes étaient jugés passionnels justement pour décharger la femme qui s'en montrait coupable d'une part de responsabilité, au sens où elle a agi sous l'emprise de la passion amoureuse. Donc là, c'est assez malhonnête. Et en plus, euh, le fameux 80% des, des crimes sont commis, etc. omet toutes les autres formes de coercition que, que la violence physique. Si effectivement, les femmes n'ont souvent pas les moyens physiques de se battre à main nue ou même armée euh, avec un homme et de l'emporter, il y a un certain nombre de cas de, de, de, de, de dépression, de, de consommation médicamenteuse, d'hommes qui tombent dans l'alcoolisme ou qui se suicident, hein, faute de ne pouvoir retourner la violence contre celle qu'il a générée, bah, il la retourne contre eux. Hein. Je rappelle que les hommes se... tentent de se suicider quatre fois moins, mais réussissent deux fois plus, hein, ce qui fait donc un facteur 8. Mais en même temps, il faudrait également euh, inclure dans le calcul des violences le calcul de la violence du suicide. Hein. Parce que je suis désolé, mettre une claque, c'est répréhensible, c'est condamnable, il ne faut pas le faire et je le condamne. Mais entre mettre une claque et se suicider, il vaut mieux mettre une claque. Hein. Euh... <rire> le deux poids deux mesures dans le calcul des chiffres est à l'origine de la stérilité de tous ces débats. En fait. D'ailleurs, je suis sûr que dans quelques secondes, on va arriver au wage gap, à l'écart de salaire, dont elles vont nous expliquer que c'est 30%, alors qu'en fait, c'est deux ou trois... À tout paramètre, euh, paramètre égaux. Proposer du coup des, des, des réactions, enfin des, des, des sanctions euh, exemplaires, par exemple ce fameux modèle espagnol qui prévoit une juridiction spécialisée et. Euh, euh... Bah, il faut aller. J'ignorais que le modèle était fameux. Moi qui m'intéresse à ces thèmes depuis des années, je n'ai jamais entendu parler du soi-disant modèle espagnol. Donc euh, c'est encore une, une fois une astuce de rhéteur. C'est comme dire, oui, alors ce qu'on appelle communément, quand en fait personne ne l'appelle communément sauf nous, astuce de rateur qui ne devrait pas me surprendre de, de, de, de route, hein, elle est coutumière du fait, le fameux modèle, non, le fameux modèle qu'une que, qu de tes assistantes t'a préparé sur une fiche 30 secondes avant, mais dont tu ignorais l'existence, car tu es exempte de, toutes ces, de toute cette coercition. Si vous voulez, les problèmes concernant l'inégalité entre les hommes et les femmes dans les aspects sociaux, dans les aspects culturels, euh, ou dans les aspects euh, individuels, ne sont pas traités. Si vous voulez bien qu'on réfléchisse, le premier texte... C'est extrêmement misogyne de s'adresser à un public féminin en leur disant, est-ce que vous voulez bien qu'on réfléchisse Imaginez si moi, m'adressant, et je le fais régulièrement à un public féminin, si m'étant échauffé la voix, je leur disais, bon, écoutez, euh, mesdemoiselles, euh, je vais vous demander de réfléchir si vous voulez bien. <rire> Imaginez qu'un qu gêneur, qu'un fâcheux s'empare de ces images-là et montre comment je m'adresse aux femmes. Ça se rajouterait à la longue colonne de ce qui est à charge contre moi. Là, bizarrement, avec un gauchiste, non. Non. Il peut leur, euh, <rire> il peut leur dire de tout avec un sourire enjôleur, mais elles ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire, euh, on est dans le 15e siècle, donc déjà, les femmes les premières s'avancent, avant même que commence l'humanisme. Et voilà le Puis professeur qui revient. Pardon. Non. <rire> ah, elle n'est pas si bête elle l'a senti. Hein. Ruth, évidemment, qui est une professionnelle de la manigance, hein, ça se lit sur son visage, a senti, effectivement, le ton docte, pédagogique, pour ne pas dire démagogue, voire légèrement subordonnant et méprisant, et euh, elle s'en elle sort. Sent... Ce, ce qui est dommage, parce que là, ton ego euh, féminin te fait couper une intervention qui était peut-être la première à être sourcée du reportage. Alors, euh, bon. votre question <rire> Alors euh, là, on va pas parler de pédagogie, on va parler plutôt de, de cyberharcèlement, donc qui est un sujet euh, qui, est, euh, qui est tout à fait d'actualité dans, dans, dans les établissements scolaires. Pas que dans les établissements scolaires. Toute personne aux affaires, toute personne disposant d'un total cumulé d'abonnés, de, on va dire, allez, 100 000 abonnés, tous réseaux confondus, tu es victime de médisance, d'emmerdement, de harcèlement. On diffuse ton, ton adresse, on, diff on crée des faux comptes à ton nom pour dire des inanités, on diffuse des photos plus ou moins privées, etc. C'est-à-dire, j'en suis victime, euh, des gens sont venus à, à ma porte, j'ai déposé plainte, etc. plusieurs fois. Ce qui est marrant, c'est que, euh, allez, il y a 20% de geeks et de nerds, hein, qui devraient peut-être avoir une vie et sortir de chez eux, mais 80% de cette violence en ligne est féminine, en fait. Hein. C'est-à-dire que celles qui font des raids ourdis par leur influenceuse préférée et qui leur demandent d'aller signaler, d'aller dénoncer, d'aller euh, faire shadow ban ou faire ban ou faire clore les comptes de leurs contradicteurs, sont à 80% des femmes. Hein. – euh, Les filles euh, sont parfois victimes donc euh, sur les réseaux sociaux où, où, où ça va très très vite, il suffit euh, d'un post, euh, d'un message et euh, tout de suite il euh, y a un phénomène de qui peut euh, qui peut être créé. – Oui, sur les hommes et les -ce femmes. – Qu'est-ce que vous ouais. avez à présenter contre ce fléau qui traumatise et qui agresse principalement, mm -hmm. principalement nos, nos jeunes filles et les femmes en, en, en général ?– D'abord je vais vous dire très modestement que le fait d'être candidat à l'élection présidentielle ne rend pas omniscient ni omni efficace. Hein oui, ben ça c'est une excellente réponse pour gagner du temps encore une fois de quelqu'un qui n'a manifestement pas de proposition sur le sujet. Pour le coup, je ne lui en veux pas. Je trouve que c'est hors du périmètre d'un président de la République que de gérer des questions de cyberharcèlement et que c'est presque insultant. On n'a pas voulu... On a rejeté Sarko, le super-président, qui prenait le pas sur son, sur son Premier ministre et son gouvernement. Et on est en train de recréer un creuset où se remanifestera un super-président qui devra avoir des idées sur tout. Qu'est-ce que vous, Monsieur Mélenchon, mettrez-vous en place afin de garantir leur sécurité dans les transports Oui, alors Julie, bon, nous on est ravis de t'accueillir en France. Hein, encore une fois, comme je l'ai fait avec Sibeth India il y a deux ans, on te souhaite la bienvenue et une bonne intégration. Bonjour Sibeth, bienvenue en France mais il serait quand même temps d'apprendre à parler français, hein, parce que jusqu'à quand, euh, qu'est-ce que vous mettrez-vous en, en, en place Il y a deux sujets dans la même phrase. Alors je ne sais pas si dans ton pays ça se fait, en, en français ça, ça n'est pas le cas. Enfin, de garantir leur sécurité dans les transports. C'est pas son rôle. Bah, déjà, bah, je vous dis pas encore... C'est le rôle du ministre des Transports ou du ministre de l'Intérieur de garantir la sécurité dans les transports. Une fois hein, que, euh, parce que je suis candidat à l'élection présidentielle, je sais faire ce qu'il qu faut faire dans un wagon de métro, ici, là, etc. Mais je peux, je peux essayer de répondre en me représentant les principes auxquels je crois. bien, euh, j'ai appris et j'ai lu des choses qui m'ont glacé, qu'il y ait des, a des agressions et personne ne réagit. Ah bon euh. Il y a des agressions dans les transports en commun Ah bon Comme c'est bizarre. Et qui les commet qui voit-on Quel profil voit-on en, en garde à vue C'est marrant, moi j'avais l'impression qu'il y avait un faciès. J'ai habité 15 ans à Paris, j'ai l'impression qu'une communauté était surreprésentée dans ce type de délit. Mais, mais non, j'ai dû rêver. Alors vous vous demandez pourquoi à chaque fois, vous dites, pourquoi personne n'agit bah, bah Parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir des embêtements, parce que je ne sais pas quoi. Mais en attendant, il n'y a pas de référent, donc... Non, on, on agit peu ou pas, enfin je dis on. Euh, la, fois, la dernière fois, c'était il y a plusieurs années, où j'ai vu une femme menacée, c'était à Rome, dans le métro d'ailleurs, même pas à Paris. Et je me suis interposé et j'étais pas rassuré. Pourquoi Pas pour l'agresseur, mais pour son absence de code d'honneur. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre euh, risquer d'affronter une personne et risquer d'affronter une personne armée et une bande de personnes. Dans un monde avec une éthique, euh, contre une personne désarmée, on ne sort pas d'armes et on est seul. Là, je me suis interposé et j'avais des fois, tout simplement, qu'à l'arrêt suivant, eh bien, euh, d'autres viennent le, le, le, le rejoindre. Bon, alors, il avait le point levé, comme ça, c'était une espèce de, de, de gitan, là. il avait le point levé sur une femme qui, sur laquelle il hurlait, personne ne se levait. Je me suis interposé, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant Par contre, si tu tapes, je vais te le rendre. Et bon, évidemment, il a dû garder la face, donc jusqu'au bout, il était là, les poings serrés. Mais, mais euh, absolument, personne d'autre dans le wagon ne m'a soutenu euh, ni même quand je suis retourné m'asseoir ne m'a remercié ou salué. Donc je l'ai vécu, je constate, mais euh, la raison pour laquelle les gens ne s'interposent pas ou plus, c'est simplement qu'ils ont intégré que le système de valeur de l'agresseur n'était pas de l'autre et que l'agresseur n'aurait aucun scrupule à utiliser une arme si on n'en a pas ou à recourir à ses potes alors que nous on est seuls. Est-ce qu'il y a dans la, actuellement dans la loi l'obligation pour certaines entreprises euh, de faire certaines choses en matière de salaire Oui par exemple sur la participation pour les entreprises de plus de 50 et bien maintenant il y aura l'obligation de la prime. Donc on a plusieurs registres qui nous permettent ah oui, en ai entendu entendu parler sûr de que le Conseil constitutionnel ne nous tape pas juste derrière. 10% pourquoi Parce que l'écart constaté à euh, qualification égale, temps de travail égal, l'écart c'est 9 points. Il y a toutes les autres causes hein, qui amènent jusqu'à... Alors c'est très drôle parce que le camp du bien, encore une fois les complotistes sont souvent des gens qui ont raison un an avant, le camp du bien est parti avec un écart salarial, si je ne m'abuse, de 26 ou 27%. C'était les premiers chiffres que je lisais euh, il y a cinq, même pas 10 ans, je crois 5 ans. Les, les gens sérieux, les gens qui n'ont pas sauté les maths en terminale, leur ont expliqué qu'il fallait comparer à tous paramètres égaux, c'est-à-dire à, à qualification égale, mais également à temps de travail égal, à poste égal, à société égale. Et du coup, les gens sérieux arrivent à un écart salarial de 3-4%. Et le camp du bien, en fait, tend de manière asymptotique vers le 3-4, auquel il n'arrivera jamais, il finira par dire 4-5, mais on est passé de 25-26, de là, j'ai entendu encore il y a peu que c'était finalement 20, après j'ai entendu que c'était 15, et là, donc, Mélenchon, donc la gauche, donc le candidat de gauche qui fera le score majoritaire à l'élection présidentielle de manière quasi certaine, est passé sous la barre des 10. Et vous verrez qu'ils finiront à 5-4-5-6, hein très proche de la réalité, mais avec du retard sur tout le monde. Et ils n'accuseront jamais leur propre déni du réel à l'origine de ce retard. Ils diront que simplement, euh, ils ont toujours su. Hein. C'est comme le masque, hein. on a toujours, toujours su que ça ne servait à, à pas grand-chose, notamment dehors. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Et oui, fini la prévention. Dorénavant, la police verbalise. 25 d'écart. Le temps de travail reste. Bref, non mais c'est une question technique, on répond techniquement. Puisque c'est 9 <rire> c'est 10. Donc, il y aura une... Oui, ça, c'est une manière très fine de flatter son interlocuteur. C'est-à-dire, la question que vous me posez requiert une technique. Donc, ça veut dire que vous maîtrisez votre sujet. Il a une arrogance qui est tourné, qui est moulé pour plaire aux femmes. Alors que le Z a une arrogance raide qui est moulée pour se les antagoniser. Oh, eh ben voyons Il est dans la fausse contradiction. Il est totalement sur leur ligne. Il est euh, lénifiant, mais elles ne s'en rendent pas compte. Il les prend pour des connes, mais elles ne s'en rendent pas compte. Il les flatte, mais elles s'en rendent à demi-compte et ça leur plaît. C'est bien, Jean-Luc. Tu as compris le logiciel féminin et tu sais l'exploiter à ton profit. Voilà. Tu es un cynique efficace. Pas comme moi, parce que moi, je l'ai compris, peut-être même encore mieux que Jean-Luc, mais j'ai une forme d'élégance et d'honnêteté qui m'empêche de les prendre pour des connes. Et je préfère encore être mal compris par quelqu'un qui ne saisisse pas le degré ou qui ne saisisse pas la franchise ou qui ne saisisse pas l'élégance, de dire la vérité, que, que comme ça, euh, faire des rodomontades... Euh, euh, courber le dos au bon moment, euh, faire comme disait Cyrano, des exercices de, des dorsale dorsale, voilà. – prime de 10 avec des cotisations sociales. Donc celui qui ne veut pas la payer, bah, il n'y a pas d'intérêt parce qu'il se ramasse une amende euh, et en plus il devra mettre le salaire à niveau. Donc si vous voulez, je renverse la charge de la preuve. Je donne la, la, le pouvoir à, à la femme et j'oblige l'autre à démontrer que c'est lui qui a raison. – Oui c'est bon, il a gagné. C'est totalement plié, c'est totalement abject. Il vient d'instaurer un nouveau code civil d'un monde néo-traditionnel où euh, l'innocence présumée est à la femme et l'homme est donc forcément, bah, par vase communicant, un coupable présumé à charge de se défendre. Les codes de fonctionnement en société que sont en train d'instaurer le féminisme sont en réalité la transposition à l'échelle contemporaine du code noir. Hein. Le code noir était ce code où l'homme noir, face à une juridiction, était présumé coupable et où l'homme blanc était présumé innocent, et même quand on le démontrait coupable, il est copé d'une peine réduite au titre qu'il était l'homme blanc. Et bien on est en train de faire la transposition des théorèmes ratios à l'échelle des rapports hommes-femmes. Voilà. La droite en a rêvé, du monde traditionnel, c'est la gauche qui le fait et qui lui fait à l'envers, faisant de la femme un être finalement supérieur en droit. Bravo Jean-Luc, tu as gagné, tu auras le vote des femmes. Ça suffira-t-il pour t'amener à l'Élysée Je ne pense pas, mais... Je prends les paris, hein, on regardera, on fera une, une, une vidéo de stats qui a voté pour qui. Vous verrez que les femmes, il les aura à plus de 50%. C'est compris. An, Anna, a question, dame, à... clair, An, Anna a une question. C'est très clair. Et en plus, elle le félicite. Il a le rire d'un commercial qui vient de vous faire signer un abonnement de maintenance à un truc dont vous n'aviez pas besoin. Et, et la jeune, que je trouvais pas inintéressante physiquement, vient de confirmer par un sourire bené, en fait, elle n'avait pas compris la manigance qui s'opérait. Elle vient de confirmer que si elle était intéressante, c'était effectivement uniquement, euh, uniquement physiquement. C'est est très misogyne ce qu'est euh, la démonstration qui est en train de faire Jean-Luc. C'est ça qu'on va arriver à renverser les choses. Donc pour ça, des fois, il faut obliger. On l'a fait pour la parité en politique. Mais dans les métiers, c'est plus compliqué. Quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'ai eu la chance qu'il y ait plusieurs femmes dans mon équipe. Et c'est elles qui m'ont dit, tu ne te rends pas compte de ce que vit une fille qui décide d'aller en mécanique, par exemple. Parce qu'il y a des filles, elles voulaient aller en mécanique, et c'était ça et rien d'autre. Bon, bah, très bien, va en mécanique ma fille, puisque tu veux y aller. Mais une fois qu'elles étaient dans l'établissement, on a fait des groupes de paroles, vous vous rendez compte, aujourd'hui on serait traité de secte, mais on faisait des groupes de paroles, les filles parlaient entre elles de la difficulté qu'elles avaient, c'était une proviseure qui avait trouvé cette idée, Merci, à assumer leur rôle. – vous... Non mais l'environnement, ingénierie, et mécanique, est un environnement qui est humainement sclérosant. J'en ai fait une anecdote l'année dernière avec une de mes auroras. On la mettra en rewind sur la chaîne. J'ai abdiqué ma première passion eu égard au comportement grossier, euh, malodorant, pesant des hommes. Pas le contraire. Et j'ai moi-même fui cet environnement au sens qu'il est lourd, les hommes entre eux sont grossiers, surtout ces hommes-là, etc. Ce C'est pas particulier aux femmes que d'éprouver de l'angoisse, du stress ou du remords à avoir choisi une voie qui est euh, humainement pas euh, très stimulante. L'ingénierie, comme la plupart des sciences dures, a fortiori la mécanique. Ce sont des environnements où il y a une stimulation intellectuelle, il y a une élégance de la belle solution, il y a une... Il y a un savoir euh, du, du, du matériau, il y a une appréhension du réel qui est intéressante au point de vue des idées. Mais humainement, ce sont des milieux euh, un peu sous-développés. Je l'ai dit, je l'ai critiqué, je les ai fuis et j'ai survécu. J'ai pas eu besoin de me gaver d'antidépresseurs et, et je n'ai pas eu besoin d'appeler à la maîtresse ou de faire des groupes de parole parce que je m'emmerdais et que les mecs étaient cons. Prenez également un petit peu sur vous. Hein. Vous voulez faire de la mécanique, et supportez que ce sera un environnement... Euh, humainement un peu sclérosant, voilà. Précisément, Monsieur Mélenchon, vous parlez de, de l'importance de ces modèles, vous représentez vous, en tout cas c'est ce que vous dites, un parti féministe, et vous, un homme de 70 ans, vous êtes leur représentant. 71 l'été prochain. <rire> très bien. Très, très bien répondu. Elle est, elle est maladroite en fait, alors je, je retire les compliments que j'ai faits à, à cette co-présentatrice, car ce n'est pas que vestimentairement, c'est également oralement qu'il faut avoir ses élégances, elle est inélégante, euh, ça fait une ou deux fois qu'elle est maladroite, je déteste la maladresse, Là, pourtant, Dieu sait que je ne le porte pas dans mon cœur. Je trouve ça inconvenant de lui rappeler de front son âge. Il a 15 fois ta culture, tu es une merdeuse. Il ne donne pas ton âge, car je pense que tu en as plus que tu ne laisses paraître, sachant que tu es maquillée, et éclairé. Tu n'as pas à lui rappeler le sien. Donc je retire mes compliments liminaires à la brune et je les donne à la slave mélancolique blonde au fond, qui est peut-être une réfugiée ukrainienne, on, on, on ne sait pas. Pourquoi vous ne laissez pas votre place à une femme Parce que ce n'est pas une place, vous comprenez Comme il l'a roulé. Oh, oh c'est beau Tu me fais plaisir Jean-Luc Alors là, on peut vociférer sur les raiteurs et les brêteurs, mais quand c'est aussi bien fait, aussi cajolant, il est côteleux, il est flanel, c'est-à-dire que vous auriez du chagrin, il vous enroberait, et, et ce qui est totalement déprimant, c'est qu'en fait, l'autre n'a pas l'épaisseur de comprendre. Alors Ruth, Ruth se doute d'un double sens. Hein, j'ai déjà dit, elle a un petit problème d'audition donc elle tend l'oreille elle se doute d'un double sens mais l'autre a un sourire franc satisfaite d'elle-même pensant avoir apporté la contradiction mais elle ne se rend pas compte qu'elle n'a pas le niveau et à la limite c'est presque humiliant de mettre devant un, un rouet de la politique de 55 ans d'expérience une belette euh, comme ça au titre que ça serait une bombinette, oui tu es une bombinette physique mais tu es une belette de la politique tu n'as aucune épaisseur, il te roule et c'est bien fait pour toi. Et Bill Tout à fait capable, hein, garçon et fille. En plus, je me flatte d'être le dirigeant politique qui a poussé le plus à ce que des femmes soient des dirigeantes. La présidente de mon groupe, la présidente du groupe au Parlement drôle, européen. C'est non, parce que tous les politiques qui défilent le début, de depuis la le campagne. début de cette émission, ils nous disent tous que les. Oui, alors euh, effectivement, tu as peut-être fait rentrer beaucoup de femmes, mais à un moment, ce qui compte dans une balance comptable, c'est pas que la colonne crédit, c'est également la colonne débit. Donc si tu nous disais, Jean-Luc, combien sont partis et ont claqué la porte pour tes méthodes managériales tyranniques. Hein, je crois qu'il y a une certaine Charlotte Girard, il y a une certaine Manon Le Breton, et ce n'est pas les seuls, on montrera au, en post-production. Parmi les troupes qui ont fui le, le navire, euh, je crois qu'il y a euh, beaucoup d'hommes et de femmes, et notamment, surtout, de, de femmes. Hein. Je voudrais qu'on voit une photo ensemble. Celle-ci. C'est la photo de l'équipe de football marocain. Maroc, ça vous parle Vous êtes né au Maroc. C'est à Tangier. À Tangier. Elles reçoivent, elles sont les championnes et elles reçoivent, elles sont le pays hôte de la Cannes, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien Et vous regardez, elles ont la tête nue, il n'y a pas de voile. Oui. Et pourtant en France, nous on se pose la question et de savoir s'il faut faire. Non Non Vous voyez ouais. Tout le monde en est capable. Alors c'est un peu différent mais bon. Oh comme il leur, <rire> il leur envoie des scudes gantés de velours. Elles ne les sentent pas passer. Elles les accueillent, limite, si elles, si elles en redemandent. Le raisonnement de la route est au-delà du fallacieux, c'est-à-dire parce qu'elles se sont découvertes, ça veut dire que la question ne doit pas se poser Non ça veut simplement dire qu'elles se sont posées la question, mais qu'elles ont, elles l'ont résolue par un acte de bravoure, au risque peut-être d'une coercition physique de la part euh, des maris, des oncles, des hommes de la rue, euh, des cadres, de la fédération, etc. Et pour ne pas rentrer dans ce débat, il s'en sort avec une petite, euh, le, le, le dernier petit coup de queue du diable avant de vous faire basculer. Ben bah oui, alors vous, vous n'ont plus, route euh, et, et, et du coup, elle est tellement prise au dépourvu. Et elle n'a tellement pas de, de répartie qu'elle s'en sort avec une comparaison n'est pas raison. Ou, euh, on, on serait en école primaire, elle aurait peut-être tendu un miroir. Quoi. Alors que nous, en France, on se pose cette question C'est comme ça. C'est à la France. On se pose toutes sortes de questions en France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a aussi celle-là. Alors il y a des femmes qui pensent qu'il faut aller jouer au foot avec un foulard sur la tête. Et d'autres qui pensent que non, ce pas vous une bonne idée. Prenons-le au... Moi, je pense que... Vous savez quoi, ce que je pense Que j'ai assez d'embêtements comme ça. Donc, s'il y a un problème, <rire> que la Fédération pouvez... Donc... de foot s'en débrouille. Non, mais attendez, il faut être sérieux aussi. Donc, on fois. les laisse porter le voile sur Non, non, je n'ai pas dit sportives. ça. J'ai dit, c'est la Fédération de foot qui s'en débrouille. Moi, je sais une chose. Et puisque vous abordez le problème du voile, il ne faut pas... Elle est soit constipée, soit mal à l'aise, la, la blonde en, en, en couleur... Euh, comment on peut rappeler cette couleur coucher de soleil euh, orangé. Là. Il ne faut pas biaiser, il faut le regarder bien en face. La police du vêtement n'existera pas en France et personne de sérieux ne peut le proposer. Les femmes qui mettent un voile le font parce qu'elles pensent qu'elles se soumettent de cette manière à la volonté de Dieu. Si vous avez la prétention d'aller contre la religion, eh ben levez-vous de bonne heure pour y arriver. Bon, c'est dommage que le bretteur ne, ne se soit pas arrêté à son fait d'armes. il a été obligé de se justifier, il rentre dans, un, dans une logorée gauchiste habituelle. Ça n'est pas Dieu qui les brûle à l'acide quand elles se dévoilent, ça n'est pas Dieu qui les lynche, ça n'est pas Dieu qui les vitriole, ça n'est pas Dieu qui les viole, ça n'est pas Dieu qui les roue de coups, ça n'est pas Dieu qui les siffle, ça n'est pas Dieu qui les harcèle, encore une fois. Mais écoutez, bon, moi de cette vidéoscopie première consacrée à Jean-Luc Mélenchon de la playlist présidentielle 2022, je tire qu'il a été certes prévisible sur le fond mais relativement brillant sur la forme. Je prédis un petit regain de popularité à court terme, et je prédis à long terme qu'il sera le candidat des femmes. Et vous, qu'en pensez-vous Qui a été le meilleur Avez-vous vu l'émission Avez-vous euh, comparé sa prestation à celle d'autres candidats Dites-le en commentaire de la vidéo. Si vous avez loupé mes autres vidéoscopies de candidats à 2022, c'est au bout de mon doigt. Et si vous n'aviez pas encore rétribué le travail via un pouce, c'est un autre doigt. Ça, la, ça, ce sont les vidéoscopies. Ça, c'est mon pouce. Tac. On suit et on pousse.